En vadrouille chez les gargouilles Aujourd'hui, c'est jour de sortie scolaire pour Lucille. Le prof d'histoire adore le Moyen-Âge et ses édifices religieux. Il est spécialisé en œuvres fantastiques, notamment les gargouilles et les monstres. Ce sont des figures effrayantes, cauchemardesques. Ces monstres ornent les sommets des chapelles, cathédrales, églises, tout comme les chimères. Mais seuls les gargouilles sont placées au bout des gouttières et servent à évacuer l'eau. Elles sont apparues en Europe vers le XIIIe siècle. Les architectes ont trouvé ce moyen pour rejeter l'eau de pluie le plus loin possible des murs. À l'intérieur de la gargouille, il y a une conduite qui forme un petit canal pour diriger l'eau jusque dans sa gueule. Ah oui, on a le droit de dire gueule, car ce sont des animaux. Mais au fait, pourquoi sont-elles si laides Comme elles sont situées à l'extérieur des bâtiments et que personne ne pense à regarder si haut, les sculpteurs en profitent pour réaliser des chefs-d'œuvre de représentation fantastique et Lucille se demande s'ils n'en profitaient pas pour régler leurs comptes. Ils avaient la liberté de sculpter ce qu'ils voulaient selon leur imagination. Ce sont des figures qu'on appelle profanes. Elles sont satiriques ou ironiques. Elles représentent des animaux, des figures humaines, grotesques et parfois terrifiantes. Ces sculptures ont une deuxième utilité. Elles servent à éloigner les esprits malins ou les êtres démoniaques grâce à leur apparence. Elles protègent les édifices sur lesquels elles sont installées. Elles sont tellement hideuses que même le mal est effrayé et fuit. Le preuve montre à Lucille les restaurations de gargouilles inspirées des mangas et des figures de dessins animés contemporaines comme Goldorak ou le Mogwai. Elles sont assez étonnantes. Effectuées en 1990, elles sont situées à la chapelle de Bethléem, proche de Nantes. Trop cool la vadrouille